Tu vas comprendre pour le cas de ten, -ten c'est simple tu la connais tu connais son palmarès personne la cala elle était sur Neji Neji il avait même pas son temps elle a essayé de le forcer ah Neji ah t'es trop fort ah y a, y a, barre toi frérot moi c'est que moi et mon clan fin tes histoires de je sais pas quoi là arme à feu armes blanche bébé tout ça descendance non non c'est mort moi pas de gauche et ça fait que c'est la seule de son manga qui est resté en chien longtemps mais longtemps Marie elle a serré, Sakura elle a serré, or que le mec il l'a calculé pas Ino elle a serré, or que c'est un personnage secondaire du secondaire du cours élémentaire Même les Karoui tout ça elles ont géré, or qu'elles viennent d'un autre village Elles sont arrivées à Konoa, elles ont attrapé des bugs. Inata elle a géré le président du village, quel braquage Mais oui c'est clair En même temps ça faisait plus de 35 ans être fait le Naruto là à un moment c'était obligé qu'elle gère le bail Ah non Inata l'a taffé quand même hein depuis qu'il est petit le boug il est bête elle est sur lui il a grandi ah ado ah il est bête elle est sur lui il grandit chippouden ça commence à aller mieux elle est encore sur lui non vraiment inata respect mais bref tout le monde a eu un petit semblant de vivance une petite ambiance sauf Tenten -ten. et Tenten -ten, elle est partie chercher qui elle s'est dit là vraiment c'est trop je peux plus rien faire il me faut un boug même si c'est scred y a pas de souci elle a cherché qui Rockly quoi tu vas me faire genre que Tenten et Rockly sont pas ensemble mais t'as l'histoire d'où ça a pas été confirmé mais en même temps il fait planer le doute on sait pas non et plus sérieusement Sérieusement entre nous regarde Rockly, tu le trouves beau tu le trouves beau et que ça dégaine tout vert bon j'avoue je suis en vert mais, mais moi c'est frais non non c'est vrai ou pas c'est frais lui il est en vert dégueulasse moulax en plus t'as vu dans boruto comment il est on dirait un bout qui traîne en bas de la gare, dégueulasse il a une écharpe on sait pas pourquoi on en était tout le temps il est là pompe traction pompe traction c'est même plus un ninja